Nous allons apprendre aujourd'hui à repérer le pluriel dans les verbes. Mais tout d'abord, premier petit rappel, qu'est-ce qu'un verbe Nous avions vu qu'un verbe, c'était souvent des actions. Courir, couper, dormir, mais on avait aussi parlé d'état, c'est-à-dire par exemple réfléchir, penser, rêver, des choses qu'on ne peut moins mimer. Voici une première phrase, regarde-la bien. Le cycliste roule. Je t'en donne maintenant une deuxième. Les cyclistes roulent. À l'oral, tu entends déjà une première différence. Cette différence, c'est le déterminant le qui s'est transformé en les. Mais à l'écrit, il y a d'autres différences qui se voient. Dans cycliste, tout d'abord, on voit apparaître un S dans la deuxième phrase. Ce S, rappelle-toi, c'est la marque du pluriel lorsqu'il y a plusieurs cyclistes. La marque du pluriel dans un nom. Regarde bien les petites bulles qui te permettent de retrouver les accords. On rajoute un S quand il y a les. Quand il y a le il n'y a pas de s à ajouter puisque c'est du singulier maintenant dernier mot le verbe roule roule c'est l'action regarde bien ce qu'il y a à la fin comme il y a plusieurs cyclistes qui roulent on rajoute un n et un t ces deux lettres sont muettes on ne les entend pas quand on les lit les cyclistes ce sont les personnes qui font l'action, comme elles sont plusieurs, on doit le montrer dans le verbe. Le cycliste roule, c'est donc du singulier. Les cyclistes roulent, c'est du pluriel. Observons maintenant une nouvelle phrase. Il danse. Cette phrase est au singulier. Es-tu capable de la mettre au pluriel A ton avis, qu'est-ce qui va changer dans cette phrase Alors, tout d'abord, le « il » va se transformer en « il » avec un « s » puisque c'est du pluriel et qu'il y aura plusieurs personnes qui dansent. Et le deuxième mot qui change, c'est le verbe, l'action, « danse ». Comme ils sont plusieurs, on rajoute un N et un T à la fin. On fait la même chose mais dans l'autre sens. Les enfants cuisinent. Il y a plusieurs enfants qui cuisinent. Cette phrase est donc au pluriel. Est-ce que tu es capable de la retrouver au singulier maintenant On commence par transformer le petit mot LES au singulier. Ça donnera un L' apostrophe puisque sinon on a un hiatus avec le e de enfant. Deuxième mot, le nom enfant, qui passe au singulier sans s, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Dernière étape, le verbe cuisine, qui perd la marque du pluriel, le n et le t, au singulier, et qui se retrouve simplement avec le e.